Hey, salut les gens, les abonnés, c'est Esco77, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc là on est sur Roblox, sur le jeu de Hill break. Donc je joue en prisonnier avec euh, ma soeur, elle s'est euh, policière. On ouais, va faire... Enfin euh... bon, je vais essayer de m'échapper, par exemple qu'elle va essayer de m'attraper. Donc euh... Bah ben ouais ça commence très bien même Ouais Non ça commence ça commence très bien Pas de non. alors la tenue de policiers si ça c'est nice On voilà comme ça personne ne me remarque Ouais, attends, non, bon. Et ben, en fait, on va essayer de se euh, retrouver et la personne qui arrête l'autre et bah ben, l'autre il devient euh, policier. En fait genre c'est comme un chat. Ok je Tu ne sais pas où je suis. Ouais les hélicos qu'ils ont ajoutés par contre. C'est. Par contre j'ai oublié où était la base des criminels. Oh là là. 50 000, 10 000, 10 000. 000, 15 000, 25 000. Avant c'était gratuit Maintenant c'est devenu payant <rit> ouais, Laisse tomber ça Je vais plutôt aller à la base des criminels Si elle y est toujours ou pas Non je pense qu'il y, a... y a pas de base des criminels dedans Je pense que non. Ce n'est pas un grave. Ça c'est femme. Ah ouais, c'est pas grave. Ça, est pas ça. Pas les arrêter comme le Normalement vous entendez la musique. Et moi je veux pas me faire démonétiser. J'espère pas de me faire démonétiser pour ça. Obligé. Oh, ben, je suis. Je sais pas. Je suis dans une voiture de police pour commencer. vers euh, la bijouterie là je vais vers le train bon ça c'était nul monte oui Allez ouvre moi ça yeah. quoi Je suis autre hein. Ok c'est bon j'ai récolté tout, enfin j'ai tout récolté non, le train. J'ai mis trop de temps à récolter les choses. Normalement, tu devrais me reconnaître. Bon, bah maintenant, je suis dans un désert. Oui, un avion de chasse, il vient de passer. C'est toi, ton hélico? Bon, il y a un mec qui bug comme pas possible. Voilà, je le casse sa voiture. Normalement, tu devrais voir euh, ma, ma prime. C'est quoi ça Wesh euh... allez Bon bah du coup ça m'a d'être prisonnière. Bah moi faut que j'attende que je sois sorti de prison. Bon voilà je suis police. Gun shop. Quoi Oh, tu t'es échappé. ça me propose grave. FBI open up. Je te surveille. c'est dégueulasse comme ça échapper... Eh, je sais quoi, je prends un hélico. Intervention. Non le mec il bug Bon ce n'est pas grave c'est une chute ça m'arrive tout le temps Parce que toi t'es nul Ah oh là là. Oh Anna. Ouais, c'est en feu. Mais j'en ai marre de la leur musique. Voilà, je t'ai trouvé. Si je peux te tester. Ouais, quel moment. Ah oui, c'est ici, le repère des voleurs. J'avais oublié. Maison mais ils ont des jetpacks euh... Mais aussi on peut pas tirer euh, dans les voitures c'est nul Notez ce drift sur euh, 10 mais dedans c'est trop facile à drift. Mmh. Moi, je sais pas comme les policiers, etc. Oui, FBI open up. Oh là, y en a plein derrière moi. On est 400. C'est que oui Mais c'est quoi ça Les voitures elles ont zéro physique À la gamine ah, je Tu sais quoi je vais faire comme toi <rire> Allez, maintenant. Wesh oh C'est oh, quoi oh, ça Wesh mec, genre, il a tiré What euh, je sais pas quoi, là. Non là par contre non as vu quand je te dis des cheaters. Mais oui il y a des cheaters Oh Oh je te rejoins Oh oh, oh oh oui oh oh oh non j'aime pas ce, ce mode de jeu What toi tu es dans quelle équipe Ah la bleue Oh Oh je vais pouvoir te kill J'aime pas cette arme elle est pétée elle est Même si elle est j'aime les explosions elle celle là elle est éclateaxe. Mais c'est quoi ça Mais si, voilà pourquoi j'aime pas ce mode de jeu Cette arme, elle éclate axe Elle est pétée, elle est nulle, elle est pourrie, elle sert à rien Ya, yeah, ché Je t'ai éclaté Ché Ché J'aime pas cette arme. Je préfère le mode normal là. Ouais. Che. Hey, Mais logique. Non, on te met de coups et tu meurs. Che. I am the king Wow ah, on m'a pris par l'arrière Voilà Voilà ouais, ouais, Eh par contre je vois des gens ils explosent Je me dans la tête Non Chez Non Oh oui Mon art C'est l'explosion non! Bah, si je prends un couteau, oui. C'est un peu comme euh, je Call of en jeu d'armes. Elle est plus qu'à tuer quelqu'un en couteau. Non! Mais plus! Je n'aime pas ça! Quand je me prends! Ça. Hey, j'entends ton bruit derrière. C'est dégueulasse. chez Enfin, j'ai j'ai mon Tomahawk. I have the golden Tomahawk. Ouais, par contre là, j'ai volé. Purée. Mais. Wouah Comment ça t'a le côté en orte aussi Oh je vais te faire. Chef Oh J'ai gagné Quoi I am the plus fort. Je suis tellement cool. Bon, anti-gravité, ça passe. Oh non, Je vais mettre est... fantôme. Oh Crime de guerre, c'est bon. Mention, Tomo c'est like Le Cador. Phoenix ou le Cador Ouais, Phoenix. Encore là bien fray. Oh, attends, attends, attends. Non, non Clou d'infection Oh non, j'aime pas ça. Non Non non Mais c'est genre il y a deux personnes, enfin une ou deux personnes qui devient clown et tu dois essayer de survivre jusqu'à la fin de la partie. Oh non, je vais je vais dans les auteurs. Ok, c'est pas moi. Ah, non, il y a quatre clowns. Chet. Je ne vais pas devenir clown. Je suis un tueur de clowns. Voilà, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit. Par contre, je pense que les clowns ils ont beaucoup d'HP, je sais pas. Je pense. Ouah oh, oh, ça m'a fait flipper. Sure. So sure. J'aimerais juste pas mourir. Cher. Sure. <rire> Je suis tellement puissant. <rire> Pour une fois que... la seule personne qui n'est pas... Ah ouais <rire> Je suis le seul survivant... Oh non Oh non Ils m'ont trouvé NON J'aurais pu gagner Oh. Ah en plus le bruit qu'on fait quand on court Moi, oh, j'ai utilisé un cool clown Enfin un clown cool Regardez-moi Bon j'ai pas assez Parce que dès que papa il arrive mais Non mais je te dis est que Dès que papa il arrive On aller Bon, il me faut 600, 800, non, 600. ah oh oui, standard. Oh, ils vont tous dead. Non. Oh non, cette map, je l'aime pas. Mais voilà pourquoi. Chère. L'autre est mes skills. Enfin, mon skill. Chère. J'ai un skill dessus et je ne le perdrai pas Recharger avec Voilà pourquoi et ça prend trop de temps En fait j'aime tout simplement pas recharger C'est pour ça que j'essaie de terminer rapidement et... Mais bon Ce n'est pas la première fois que je recharge I hope he's wearing dog tags. Et ce snipe, il est trop nul. J'ai pas besoin de baiser. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Et j'ai gagné le kill. Oh le Mozin Nagant. Je l'aime pas. Voilà pourquoi. le Tommy Gun. Alors, donc voyons voir où sont les autres. Ceux qui disent que j'ai AM bot euh, c'est pas possible sur Roblox. Voilà. Bon maintenant encore une personne. Le mousquet il est trop puissant. Chez. donc maintenant une personne a tuer, c'est bon. Mais purée! Oh les voleurs! Voilà! Avec moi on vole pas! Quand je, je fais tac tac tac négue. Bon là ça fait deux games de gagné. Ah je vais faire une dernière game. La dernière des dernières. Y a plus d'event Le mode streamer Ok. The more like a Je sais pas c'est quoi. Ah Ah, oh, j'étais mes qui proches maintenant. passé un niveau, c'est mon premier niveau. Un hey, genre euh, des champs. Et voilà, il a que moi qui monte Mais ouah Comment ça ça ne veut pas rechercher Voilà. Au moins tu sais clair. Mais j'avais qu'un pistolet. Maintenant il faut que je le tue. Voilà J'aime pas ce pistolet Ouais maman elle a bégayé par contre. on est que 5 Nice Ah là on est 6 nice. Ah là on est 7 Nice Mais pourquoi la plupart des gens veulent aller dans l'équipe et eux, ils ont tous les kills Voilà. Voilà. Je chez le patriote. Je jamais pour un arsenal Ceux qui me rejoignent ils sont suicidaires Comme J'ai eu peur Allez 2-22 2-22 encore Et un kill Bon il y a 4 personnes dans l'équipe Ouh j'ai compris ça Bon bah j'ai laissé tout ce kill avec euh, l'aide de quelques personnes J'aime pas ça, j'aime ça Voilà pourquoi je vise pas Quand je vise avec des armes je suis nul Y'a personne ou quoi Je suppose qu'ils sont partis camper Qu'est-ce qu'ils faisaient là Je suis passé au travers c'est mon kill voilà i am cool bon bah ça s'arrête euh, ici avec euh, les trois games d'affilée euh, où j'ai gagné donc euh, j'espère non pas du tout donc euh, j'espère euh, que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un et like. Abonne et abonnez-vous à ma chaîne. Allez faire non. un tour. Activez la cloche de notification. Et ça me ferait rien. C'est juste que je vais continuer à faire euh, des vidéos. Peut-être euh, une ou deux par semaine. Et donc et du coup, bye bye.